Comment mettre plus d'hommes dans votre vie Séduction, école de la vie. À part les mecs relous et spécialistes de sifflage de filles dans la rue, un homme normal n'a pas forcément envie de parler aux inconnus. Tout comme nous. Donc en effet, si on attend de se faire aborder pour rencontrer l'homme de nos rêves, on peut attendre longtemps. Si la majorité des femmes reconnaissent aujourd'hui sans honte, s'adonner aux joies des plaisirs solitaires, il semble que très peu, ont su conquérir des hommes dans leur vie pour obtenir du plaisir. Donc il faut arrêter avec cette mentalité démodée d'attendre que l'homme fasse le premier pas. Mesdames, si vous voulez prendre votre destin sentimental en main, il va falloir clairement montrer que vous êtes intéressé. Apprenez à suivre cet état d'esprit et mettez-le en pratique, je suis un défi pour moi, pas pour elle lui. Sachez que les hommes ont peur de nous approcher, c'est entre nos mains que se reproduisent les clés de l'attirance. Comment mettre plus d'hommes dans votre vie Séduction